Bonjour, nous allons vous présenter un nouveau système de gestion des demandes d'inscription que nous avons mis en place dans Bokeh. Pour cela, nous allons créer un utilisateur qui va créer sa demande d'enregistrement. À ce moment-là, l'utilisateur peut cliquer sur le lien qu'il va recevoir dans sa boîte aux lettres pour pouvoir activer son compte. En tant qu'administrateur de la bibliothèque, j'ai aussi le droit et la possibilité d'aller le confirmer. Ici, j'ai une demande d'inscription. Si je me connectais en tant qu'administrateur de bibliothèque, si je ne suis pas de Pukapuka, Puka, je ne verrai pas l'utilisateur ou la demande d'inscription. Je n'ai pas le droit de la gérer. Ici, je peux le faire. Je peux valider la demande d'inscription et donc créer l'utilisateur. Ici, il est créé en tant qu'invité. Je peux le passer abonné et je peux... Lui donner une date de validité. Ainsi, il pourra faire toutes les opérations sur son compte. Je peux ensuite éventuellement soit rejeter la demande. Si je rejette la demande, je vais supprimer l'utilisateur et la demande d'inscription. Ici, « Archiver la demande » va supprimer la demande d'inscription de cet écran. Et seulement la demande d'inscription. L'utilisateur aura été validé. Merci pour votre attention. À bientôt.